Bonjour à tous, nous revoici ensemble pour la suite de cette formation au logiciel de gestion de références bibliographiques Zotero. Et pour cette deuxième vidéo, nous allons voir comment synchroniser son Zotero, c'est-à-dire comment faire dialoguer la version standalone que vous avez téléchargée sur votre PC avec la version en ligne que nous vous conseillons de configurer et que nous allons vous apprendre à configurer. Pour pouvoir utiliser son Zotero en ligne, il va falloir créer un compte sur le site de Zotero. Voici les avantages que vous avez à créer ce compte. Premièrement, vous allez pouvoir sauvegarder vos données en ligne, c'est-à-dire les références des documents, vos notes, vos liens, vos marqueurs, gratuitement et sans limitation de place sur le cloud de Zotero. Deuxièmement, vous aurez la possibilité de sauvegarder les PDF de vos documents en ligne gratuitement mais dans la limite de 300 mégaoctets. Ensuite, cette option est payante. Troisièmement, vous aurez la possibilité de consulter votre bibliothèque Zotero en ligne et de l'importer sur n'importe quelle version téléchargée. Concrètement, cela signifie que vous aurez accès à vos données de n'importe où, sur n'importe quel lieu, à n'importe quel moment. Enfin, la création de ce compte est nécessaire pour pouvoir collaborer en ligne avec d'autres utilisateurs et notamment pour utiliser la fonctionnalité des groupes de travail en ligne. Maintenant, place à la pratique. Pour créer votre compte Zotero, il est nécessaire d'aller sur le site officiel de Zotero à l'adresse www.zotero.org. Une fois sur le site de Zotero, vous devez vous créer un compte. Pour cela, Cliquez en haut sur « Login ». À partir de là, cliquez sur le lien « Register for a free account ». Vous arrivez sur le formulaire d'inscription à Zotero. Remplissez tous les champs du formulaire et cliquez ensuite sur « Register ». Suivez ensuite les consignes jusqu'à la création de votre compte. Une fois que vous avez créé votre compte, vous pouvez vous identifier pour accéder à celui-ci en cliquant ici sur « Login ». Là, entrez votre login, puis votre mot de passe et cliquez sur « Login to Zotero ». Vous êtes à présent connecté à votre Zotero en ligne où sont stockées vos données. Nous vous conseillons de ne pas utiliser directement la version en ligne de Zotero pour l'importation et la gestion de documents, mais ce Zotero en ligne vous fournira des options bien pratiques. Une fois que vous avez créé votre compte en ligne sur Zotero, il vous reste à synchroniser la version standalone qui se trouve sur votre PC avec cette version en ligne, afin que les modifications que vous apporterez sur l'une ou l'autre version, soient versées sur la deuxième version euh, de manière synchronisée. Cela vous sert également à conserver les références et les documents que vous avez rentrés dans votre Zotero Standalone sur votre PC, sur la version en ligne et de, pour un stockage en ligne. Pour cela, il faut ouvrir la version Standalone, sur votre bureau de, du bureau de votre pc puis cliquez ici sur le bouton édition cliquez ensuite sur préférences là vous notez votre nom d'utilisateur le login que vous avez créé votre mot de passe cliquez sur ok et la connexion va se faire n'oubliez pas afin que cette synchronisation soit effective, de cliquer ici sur la petite flèche tout en haut à droite qui vous permettra de rafraîchir la page. Si jamais au cours de votre utilisation de Zotero, vous atteignez le maximum de stockage, je vous conseille d'acheter de l'espace supplémentaire en allant ici sur votre compte, vous faites « Mon profil ». Là, vous faites « Edit Profil », puis vous allez dans « Storage ». Vous voyez qu'ici, les 300 mégaoctets qui sont euh, offerts sont euh, complets pour moi. Je peux acheter euh, 2 gigaoctets pour 20 dollars par mois, 6 gigaoctets pour 60 dollars par an, etc., etc. Voilà, vous savez tout, ou presque tout. Sur la synchronisation des données sur Zotero, nous vous donnons rendez-vous pour la troisième vidéo sur la collecte des références.